Salut les loulous, aujourd'hui nous allons voir l'incroyable monde des fractions. Les fra-quoi Les fractions Et les fractions, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement partager ou couper en parts plus petites. Ou bien c'est fracasser. Retiens plutôt partager ou couper. Tu m'as remis une belle carte au trésor. Eh bien, j'ai cherché ce trésor. Et regarde... J'ai navigué, j'ai marché, j'ai renavigué, et finalement je suis arrivé jusqu'à la croix. La destination devine ce que j'ai trouvé. Un beau trésor. Des bonbons. Et voici le partage. Toi, tu as droit à ceci, et moi j'ai droit à ça. Quoi, tu ne trouves pas ça équitable Moi, oui, hein. Ah oui, oui. Bon, allez, on va devoir apprendre à partager. Allez, suis-moi. D'abord un petit récapitulatif de tout. Nous avons bien le trésor, les huit bonbons, un dessin qui te représente toi, et votre grand, votre merveilleux, votre formidable capitaine que j'ai nommé moi. Et maintenant le moment qui nous intéresse le plus, savoir combien on aura de bonbons chacun. Pour ça, on va faire une fraction. La fraction, c'est ceci. Hop, en premier, savoir combien il y a de personnes. Mais, il y a toi. Et il y a bien sûr votre bien-aimé capite. Une fraction, c'est coupé. Donc, on prend le signe du couteau. Je mets mon couteau juste au-dessus. Ensuite, ben, il faudra savoir combien de paquets j'aurai droit à la fin. Je mets une main pour bien montrer ce que je prends. Maintenant, les bonbons. Enfin, ils sont là. Les huit bonbons. Je vérifie quand même que j'en ai huit. Je compte. Un. Deux. 3 4 5 6 7 et 8. Nous allons maintenant les partager en deux paquets équitables. Pour ça, on réfléchit. Si maintenant je partage comme ceci, j'en aurais 6 et toi 2. Non. Hum. Je pense que j'ai trouvé. Si maintenant je partage comme ça. Tu en as quatre, j'en ai quatre, Partage équitable. Oui, mais on va les mettre dans un paquet, sinon ils vont tous tomber. Donc ici, je dessine un beau paquet. Ce sera ton paquet. Et ici, attention pour ma fraction. Je dois mettre combien de paquets tu auras. Tu as droit à combien de paquets Attention, pas de bonbons, de paquets. Effectivement, tu as droit à un paquet. On met donc un Un, tu as tout compris. Et voici ma première fraction. Oui, mais bon, les profs, ils ne demandent pas de faire des petits dessins, ça mettrait trop longtemps. Alors, regarde comment on fait. On met tout simplement des chiffres pour écrire une fraction. Ici, j'ai un paquet d'un trésor que j'ai coupé. Là, je mets un couteau en deux. Et donc là, j'ai une belle fraction. Bravo. Et dis, tu m'as oublié. Et la Vigie aussi. Euh, zut, ce n'était bien sûr pas fait exprès. Non, non, non. Alors, cette fois, nous allons donc partager en 4. J'espère que nous n'avons oublié personne cette fois, non Ok, on peut y aller. Alors, ici, on a bien le signe du partage. Et en dessous, en combien j'ai partagé Donc j'ai partagé en 1, 2, 3, 4 ici. Et ici, ce que je vais prendre à la fin. Nous avons de nouveau notre trésor avec les 8 bonbons. Cette fois, faut réfléchir encore un peu plus. Pourquoi Mais oui, je dois partager en quatre parts égales. Alors, je réfléchis, réfléchis aussi avec moi s'il te plaît. Alors, ici, j'ai partagé en deux. Non, c'est en quatre, il faut... Ah, on réfléchit encore. Je pense que j'ai trouvé. Hop, hop. Je vérifie si tous mes paquets sont égaux. Là, j'en ai deux. Là, j'en ai deux aussi. Là aussi. Et là aussi. Donc, les quatre pirates seront contents. Maintenant, plus qu'à dessiner ton paquet à toi. Ton paquet sera... Je peux choisir n'importe quel paquet. Il y en a de toute façon deux. Hop, hop. Oh, ça forme un petit cœur. C'est mignon. Mais n'oublie pas de mettre ici que toi, tu as droit à combien de paquets 1. Donc, tu mets un 1. Ce que tu devras écrire pour ton magnifique professeur de mathématiques, c'est ceci. Tu as un paquet d'un trésor que j'ai coupé en 4. Et donc, tu as ceci. J'espère que tu as compris. En moitié. Ok, on va faire un petit récapitulatif. Et voici le récapitulatif de ce que nous avons vu. Alors, en premier, on avait dû partager le trésor en deux parts. égales, évidemment, et ça devait être les mêmes parts. Hop, voici, on avait fait un paquet pour toi. Hop, et je note ici, au-dessus du couteau, le paquet qui était destiné à toi. Alors, en français, parce que oui, nous faisons un peu de français, nous ça s'appelle un demi. Oui, mais regarde, petit truc astuce, un demi, on entend presque le un qu'on entend d'ailleurs, et le 2, 1, 2, Retiens bien ça. Deuxième chose que nous avons vu Nous avons vu ceci. J'avais dû partager en, souviens-toi, quatre parties. Ah oui, c'est écrit juste là. Alors, on avait fait un partage équitable de nouveau, oui, fractionné, ça doit être équitable. Hop, hop, hop. Et voici ma fraction. Tu avais eu droit à combien de paquets encore 1, oui. Hop, je dessine ton paquet, de nouveau un petit cœur, et ensuite je lis tout. En français, ça s'appelle un quart, on entend de nouveau ce 1 et ce 4, un quart. Ah oui, j'entends si je lis de haut, en bas, et là effectivement, un quart. Donc tu auras droit à combien de bonbons Deux, un paquet de deux bonbons ici. La suite. Elle est où la suite et oui, la suite, ce ne sera pas aujourd'hui. Ou bien peut-être que ce sera à la maison. Ou bien peut-être que ce sera avec ton enseignant à l'école. Ou qui sait, peut-être que ce sera une prochaine vidéo qui s'intitulera les fractions exercices. Allez, à la prochaine